passé plusieurs commandes sur Zalando et finalement je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool de te présenter les pièces que j'ai prises, donc c'est plutôt hiver, et parce que c'est vrai que ça manque en fait d'inspiration de comment s'habiller quand on se caille tout à fait, et c'est un peu ça que je vais faire, je vais te montrer les pièces et essayer de te donner deux trois alternatives de tenues à porter pendant hiver. La première chose que porte maintenant, alors peut-être que tu as vu déjà cette tenue-là dans ma vidéo précédente avec les collants polaires, d'ailleurs c'est ceux-là que je porte, tu sais, avec euh, l'effet de 30 ans je te mettrai si jamais la vidéo dans la description si elle t'intéresse, en gros l'élément qui vient de Zalando, c'est cette jupe-là qui est, vient de Bershka, qui en réalité une jupe short donc en fait je pense que tu vois plutôt derrière que c'est un short mais à l'avant on voit tous que c'est une jupe et c'est genre trop bien quand tu as typiquement le même problème que moi que tes jupes elles remontent et qu'on voit tout. <rire> mais à l'avant ça donne hyper bien et très sexy parce qu'il y a cette petite entaille à l'avant et donc bon, cette tenue là je pense que tu l'as déjà vue dans une autre de mes vidéos donc je vais te proposer une alternative à ce look là en fait, je me suis pas rendu compte, mais tu vois genre en euh, plein gros euh, mon micro et c'est parti. Je te fais un petit, petit striptease. Oh, oui, je me pointe en soutif. Hein, si jamais ça choque, j'imagine euh, <rire> que c'est un milieu de J'en sais rien. <rire> ce que je vais faire, je vais commencer comme base par mettre un bustier. Ce qui est pas mal, c'est que il a un effet dentelle et du coup, ça permet d'avoir juste un petit peu de matière différente. Parce que tu l'auras deviné, ce sera un look full black. <rire> Je garde de toute façon cette base là avec du coup justement la jupe que j'ai achetée sur Zalando et les collants polaires parce que je t'assure qu'avec ces collants là, tu peux porter des jupes, des shorts, des robes, tout ce que tu veux pendant l'hiver. Là, il n'y a plus aucun souci donc clairement, tu peux y aller et là, tu es sûre d'avoir chaud. Ensuite, ça faisait très longtemps qu'elle était dans ma garde-robe, ça fait longtemps que je l'avais apportée. J'ai eu envie de prendre une veste en fausse fourrure parce que du coup, ça va nous apporter la chance dont a besoin. Je crois qu'il y a des courses qui arrivent, enfin genre si vous avez suivi l'épisode d'avant, donc pour euh, traumatiser absolument aucun livreur avec ma veste en fourrure, je reviens. Je suis habillée normalement, hein oui ok. Et c'est vrai que là comme ça j'ai l'air un peu genre une meuf riche dans les séries coréennes en mode euh, salut. Mais je vais venir ajouter un blazer à carreaux qui est vraiment Trop beau et c'est vraiment un vêtement à avoir parce que je t'assure ça va avec absolument tout et ça donne un petit peu genre de dimension à tout ce que tu portes. Et en fait, je joue avec le noir que le noir, mais j'ai une texture différente, une texture différente et un motif par dessus. Ensuite, de ce que j'ai pris, enfin sur ma commande savando, j'ai pris des bottines qui sont des cuissardes qui montent vraiment jusque là à peu près de Steve Madden, Ils sont vraiment au top et du coup c'est celle ci que je vais mettre et pour pourquoi je les ai prises c'est parce qu'en fait, avant, j'avais des cuissardes comme ça mais qui viennent de barre et bon elles ont vraiment un énorme talon et elles me faisaient mal aux pieds et ce qui était pénible c'est que les cuissardes c'est pire beau mais du coup je les mettais jamais et c'était un petit peu dommage et enfin je ne portais pas ça autant que j'aurais voulu les porter et en plus elles sont en synthétique et le problème de ça c'est que bah, du coup ça réchauffe absolument pas et tu te cailles les pieds et quand t'as froid aux pieds t'as froid partout donc celle-ci, ben, je vais les donner à une personne qui en a envie. Et voilà, donc celle de Steve Madden, elle ressemble à ça. Le seul petit bémol, c'est qu'elles ont absolument aucune fermeture éclair. Donc je t'avoue que c'est pas toujours facile pour les mettre. Tu galères un peu. Et alors, je pense comme ça, si il fait soleil, tu peux sortir comme ça. La veste sans courir, ça tient quand même chaud. Je vais rajouter une veste. Voilà donc la version avec une doudoune, effectivement donc elle descend jusqu'en bas des pieds, donc là c'est absolument pas possible d'avoir froid entre le polaire, les cuissardes, la doudoune. Et voilà donc pour ce premier look qui va avec la jupe chopée sur berger plus de couleurs dans ma garde robe qui je l'avoue est quand même pas mal noire mais j'y travaille j'ai pris un jeans de chez Bershka qui est très large et du coup bah, qui a plein de motifs et c'est inspiré un peu par la lune ça m'aidera à mettre de la couleur et c'est une pièce qui est quand même plutôt stylée, le problème de Bershka c'est qu'il taille tellement soit petit soit je sais pas quoi Donc je l'ai pris du coup en 38, normalement je prends du 36 mais à chaque fois j'en sais rien avec Bershka, des fois c'est tellement petit que j'ai mis une taille en dessus, donc c'est un peu large et puis pour le serrer à la taille j'ai pris une ceinture Alors évidemment j'avais déjà une ceinture mais elle devenait vraiment complètement défoncée donc j'en ai fait une autre qui est en cuir et qui sera au top pour tous mes looks parce que une ceinture c'est un must-have. Donc c'est parti, je vais déjà changer le bas pour qu'on puisse travailler la tenue. C'est un peu lâche mais c'est pas grave, je préfère ne pas avoir le ventre comprimé. Et comme toujours, je te mettrai dans la description tous les liens vers les vêtements ou des vêtements similaires. Si j'arrive à les trouver, n'hésite pas à les regarder si jamais il y a une pièce qui t'intéresse. Ensuite, en partant de cette base, qu'est-ce qu'on va mettre Ce que je propose, comme le bas est plutôt large, c'est d'aller sur un haut qui est serré, qui est moulant. Et du coup, ce celui-là, il peut être vraiment au top. C'est un espèce de petit col roulé. Je trouve que là, on est, ma foi, plutôt pas mal. Ensuite, pour rajouter une couche, pour avoir un peu plus chaud, on va mettre une veste. Là on n'a que deux couches, euh, c'est pas pour les grands froids d'hiver, hein. cette tenue c'est pour quand il fait frais mais pas trop Et niveau chaussures j'ai envie de dire, on pourrait partir sur des bottines que j'adore tout particulièrement Qui sont ces bottines là de Steve Madden, ça donne un petit côté grunge et tout que j'adore Après clairement je pense que ça pourrait tout autant bien donner avec des talons parce que ça casserait vraiment le look à fond Ce look là, complet vous avez que je parle Très, très rarement des chapeaux et des casquettes et tout et je sais pas pourquoi j'en ai commandé deux mais il faut vraiment, enfin je trouve que ça donne hyper bien et du coup il faut que je me force à les porter parce que ça complète vraiment les looks et justement bah, pour compléter ce look là ça donnerait bien avec une de ces deux casquettes donc j'ai pris celle-ci de Karl Lagerfeld et celle-ci de Stradivarius effectivement au début j'avais commandé celle-ci et je trouve qu'elle fait un poil trop gros sur ma tête, j'ai la tête peut-être un poil trop fine par rapport à la casquette mais ça pourrait donner hyper bien avec look là je sais pas trop ce que t'en penses et surtout dis-moi parce que je sais pas trop si cette casquette est trop grande ou non par rapport à mon visage genre comme ça j'arrive pas à savoir mais en tout cas ça donnerait hyper bien avec carrément une casquette comme ça ça c'est sûr, j'ai très clairement l'impression d'être dans le clip de Mister Taxi de Girls Generation et justement au lieu de la casquette Karl Lagerfeld où j'étais pas hyper sûre j'en ai cherché une qui était un peu plus petite et qui a un effet faux cuir et du coup ça pouvait donner comme ça et je sais pas Du coup c'est mon prochain objectif pour level up mes skills en look, c'est de porter des chapeaux ou des casquettes ou n'importe quoi Vous allez peut-être me prendre pour une gardienne de cachot. je vais vous montrer, c'est plus simple, sur Zalando il y a la marque Six Dieu que je trouve qui est une excellente marque, j'aime beaucoup leur style de vêtements et du coup j'en commande pas mal, j'avais vu euh, cette combi short en faux cuir, alors euh, je sais pas à quel moment je me suis dit c'était une bonne idée, mais ma foi, ce qui est fait, est fait. <rire> en gros, la distance entre là et les épaules, elle est un tout petit peu trop petite. Ce qui fait que tu peux pas lever plus haut les épaules que ça. Enfin, c'est anatomiquement pas possible. Enfin, il y a un... Enfin, t'as compris quoi. Ah oh non j'ai oublié ce que je voulais faire, ah oh non, <rire> en gros si tu veux le truc c'est que tu vas rester avec les manches courtes et c'est vrai que pour l'hiver c'est pas trop le top parce que tu vas avoir froid, mettre ce genre de combi short en simili-cuir en été même si l'intérieur n'est pas en simili-cuir ça chauffe et tu transpires comme un bœuf dessous donc l'idée c'est plutôt pour l'hiver ou l'automne mais tu peux pas être juste en manche courte et bah c'est une veste dessus, c'est pas officine. Donc je te propose plutôt de venir mettre un pull en mèche. Comme ça, ça donne une texture différente, c'est pas des manches qui sont totalement opaques, mais ça donne un petit style, un petit truc intéressant et on joue avec les textures. Attention quand vous allez me voir comment j'essaie de mettre cette combi short, vous n'allez plus jamais me voir de la même façon. Et donc je me retape tous ces fucking boutons, donc je vous retrouve après une page de publicité. J'ai l'impression d'être clairement une astronaute, je sais pas J'avoue, elle est pas facile à styliser pour pas ressembler à un sac de patate Mais on va y arriver On a pu faire la démarcation entre deux textures Et ce qu'on va faire, c'est mettre une veste Et ça sera un long manteau noir Bon, Alphonse, il a à le fond, s'il est un peu pris de la poussière parce que Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté Mais quand j'ai commandé justement cette pièce sur Zalando Je me suis dit ça irait hyper bien avec ce manteau Donc... Il va retrouver une seconde jeunesse et côtoyer une petite dalle à en cuir. Ok donc on part là dessus, euh, là normalement en vrai si je sortais j'aurais mis les collants en polaire, mais grosse flemme. Ensuite pour ce qui est des chaussures, on aurait comme possibilité de mettre par exemple des cuissardes. Après je trouve que les cuissardes ça aurait fait un peu too much parce que j'ai quand même un habit tout en cuir j'ai des bottines mais qui sont aussi à effet cuir et qui sont un peu brillants comme ça, comme la combinaison ça aurait fait un petit peu too much à mon sens surtout que c'est des grosses plateformes et tout Donc, je pense qu'il faut essayer de diminuer un peu la force de cette pièce là et du coup je pense plutôt casser totalement le style et mettre des baskets et donc mettre ces baskets là, je pense qu'on est plutôt bon pour cette tenue Et puis une pièce que j'ai commandée mais dont je ne t'ai pas encore parlé, ce sont ces bottes de pluie Karl Lagerfeld. Elles sont incroyables. à la base je les avais prises pour pouvoir marcher dans la neige, donc le but c'était pas du tout que ce soit des bottes de pluie, et elles sont tellement confortable, c'est incroyable je les ai portées à la toute toute première tenue avec le pull le sweat blanc parce que ça allait hyper bien avec les lacets et l'inscription du logo je les porte un peu comme mon bébé là elles sentent un peu le caoutchouc quand même, ma foi c'est aussi cool comme ça, c'est tout ce que j'avais à te montrer dans mon haul avec toutes les tenues qui vont avec, si ce format te plaît ou t'es vraiment utile, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires comme ça je peux le faire plus souvent ou au contraire ne plus le faire du tout en plus ça m'a pris tellement de temps, genre tu vois pas tout le bord Inimaginable qu'il y a autour de moi, mais et aussi bah du coup pour louper aucune autre vidéo sur la mode, bah hésite pas à t'abonner ou à regarder d'autres de mes contenus que j'ai déjà fait. Je te mets des playlists qui peuvent t'intéresser. Allez, salut Salut